Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. Alors euh, pour cette vidéo ce serait, serait en fait une vidéo tout simplement pour vous expliquer concernant le bot de Pokémon GO Je pense que euh, tout le monde a constaté que il euh, y a eu beaucoup de problèmes Et ceux qui ne le savent pas parce que j'ai eu... Euh, plusieurs questions concernant le bot qui ne fonctionne pas correctement par rapport à certains comptes et voilà tout simplement c'est parce que Niantic euh, a déjà mis en fait euh, les bots en question ou euh, même toute application autre utilisant euh, le jeu Pokémon GO euh, de façon de les bloquer en fait euh, et de pouvoir euh, même les bannir euh, au niveau du compte euh, de manière complète euh, voilà. je m'excuse en fait pour la voix j'ai attrapé en fait un, un coup de froid <rire> au niveau de la gorge mais voilà je me permets j'espère que vous m'entendez très très bien je vais essayer de voir par la suite et voilà donc euh, tout simplement euh, tous les bots actuellement sont euh, inutilisables et même si vous les utilisez euh, c'est à vos risques et périls parce que voilà donc il y a des risques actuellement à plus que 90% d'être ban complètement et de ne plus jamais récupérer le compte que vous utilisez donc il y a eu plusieurs questions et plusieurs réponses concernant cela donc déjà vous connaissez le bot que je vous ai déjà proposé auparavant celui de AR1i euh, donc euh, tout simplement il a bloqué voilà c'est bon euh, on a fermé euh, la boutique et même en fait au niveau de, de son Twitter euh, on voit bien que il mentionne euh, tout simplement que voilà il y a plusieurs euh, problèmes euh, de ban et euh, voilà il n'y a pas possibilité en fait d'utiliser euh, pour l'instant euh, le bot peut-être probablement euh, prochainement euh, voilà il travaille en fait dessus apparemment mais euh, rien n'est encore certain on voit bien euh, ça fait 7 heures qu'il a tweeté l'information et euh, voilà donc euh, je tenais à vous informer sur ce point n'hésitez surtout pas à le mentionner à tous vos proches euh, qui utilisent euh, les mêmes méthodes euh, voilà actuellement euh, je m'excuse vraiment euh, du fait euh, que je vous ai pas en fait euh, parler de cela puisque voilà je pense que si vous regardez la dernière euh, euh, vidéo bien sûr euh, mise à part celle-ci vous remarquerez que j'étais en voyage je viens tout juste d'entrer euh, voilà hier tout simplement voilà le temps de, de se reposer euh, de reprendre le souffle comme on dit et euh, voilà je, je commence à remettre les mises à jour pour euh, vous informer bien sûr euh, c'est ce que je fais actuellement et eh bien j'espère que vous n'avez pas été euh, banni encore, et si ce n'est pas le cas, vous avez toujours euh, la chance de pouvoir arrêter, remettre votre euh, voilà utilisation de jeu normale, en attendant qu'on puisse avoir euh, de nouvelles possibilités. Voilà tout, j'espère que... J'étais clair au niveau des explications, n'hésitez surtout pas à de poser des questions si vous en avez et de mon côté je n'hésiterai pas de vous répondre et de vous donner s'il y a des nouveautés au niveau de tout voilà, de, de ce qui est voilà, mise à jour et nouveauté au niveau de ce point-là. Sur ce, je vous dis une excellente journée et portez-vous bien.